Bonjour à tous, je m'appelle Sarah et dans cette vidéo, nous allons aborder la convention de médiation. Et la convention de médiation, qu'est-ce que c'est C'est un contrat passé entre chacune des parties et le médiateur qui fixe les règles du déroulement de la médiation et notamment son caractère confidentiel que vous retrouvez juste ici. L'étape de la validation de la convention de médiation intervient lorsque la partie à qui vous proposez la médiation l'a acceptée. De ce fait, vous trouverez la convention de médiation pré-remplie avec les coordonnées des parties et du médiateur justice. Une fois validé, un médiateur sera affecté à votre dossier et il signera également la convention de médiation. Pour la valider, c'est simple. Il vous suffit d'appuyer sur ce bouton. Si vous avez des questions concernant la convention de médiation, je vous invite à nous contacter sans frais, par message ou par téléphone pour que nous puissions y répondre. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur le déroulement de la médiation. Merci, à très vite